les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Ambani, votre consultante business. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler de cette plateforme. Je sais, je vous ai promis la vidéo, alors la voici enfin. Euh, de P3P. Alors ce que, vous, ce que vous devez savoir déjà, c'est que P3P est une entreprise américaine qui existe déjà physiquement à la base depuis à peu près 10 ans. Voilà. Et maintenant, euh, ils ont décidé de créer cette plateforme-ci pour permettre euh, à tout le monde, n'est-ce pas, de pouvoir devenir partenaire. Alors, pétron est fait dans la spéculation des dérivés du pétrole. Donc, ils font dans l'exploitation. Ils sont en, en partenariat avec plusieurs euh, raffineries pétrolières. Et comme vous le savez, euh, le pétrole est, est une mine d'or. Hein? C'est une mine d'or. Et donc, tant qu'il y aura le pétrole... Alors, Pétrompé va respecter son contrat aussi. Donc, euh, voilà. J'espère que ceux qui sont déjà inscrits, c'est très important. Ceux qui sont déjà inscrits, euh, ne tardez pas à acheter votre pack. Donc, Pétrompé a différents packs disponibles euh, que je vais vous présenter. Ok, donc euh, comme je vous le disais, voici les différents packs disponibles chez p 3 p Vous voyez que vous pouvez devenir partenaire de p 3 p avec seulement 25 dollars. Alors comme vous pouvez le voir dans chaque pack, vous avez des gains journaliers qui vous, ont, qui vous sont versés allant de 0,2 à 2,5% par jour en fonction du pack que vous aurez choisi. Alors pour ceux qui choisissent le pack de 25 dollars, ils gagnent 0,38 dollars par jour. Pour ceux qui choisissent le pack de 50 dollars, ils gagnent 0,75 dollars par jour. Pour ceux qui choisissent le baril de 99 dollars, ils gagnent 1,49$ par jour. Pour ceux qui choisissent le pack de 249$, dollars, ils gagneront 3,74$ par jour. Et vous allez demander, toi, tu as choisi quel pack Bon, moi, comme je fais beaucoup de business partout, partout, là, j'ai choisi celui-ci. Donc, très bientôt, je vais upgrader vers celui-là ou celui-là. Parce que, euh, on va, vous avez vu mes, mon interface et mon back-office tout à l'heure. Voilà, J'ai déjà fait pas mal de gains en juste euh, moins d'une semaine. Donc, pour ceux qui choisissent le pack de 499 dollars, gagnent 7,49 dollars par jour. C'est pas mal. Pour ceux qui choisiront le pack de 999 dollars, gagneront 14,99 dollars par jour. Et enfin, le dernier pack qui est de 1999 dollars, le baril à 1999 dollars, vous gagnez 29,99 dollars par jour. Donc, vous voyez que p 3 euh, vraiment, c'est une opportunité formidable, très fiable. Alors, comment ça marche? P3P vous paye chaque jour sur un contrat de 10 mois dès que vous aurez atteint 300% de votre capital, alors, votre contrat, il va s'arrêter. Vous devrez faire un nouvel achat, un nouveau contrat. Voilà, voilà comment P3P euh, fonctionne. Là, on est dans l'interface. Vous pouvez voir l'interface graphique euh, votre back-office. Quand vous êtes déjà inscrit, comment euh, ça va se présenter. Donc là, vous voyez là, ici euh, à What Point, donc ici vous pouvez voir votre réseau, vous pouvez savoir les qui ont déjà euh, payé leur licence ou pas. Donc euh, voilà, là c'est les bonus quotidiens, vous voyez combien vous avez déjà gagné, donc seulement depuis euh, 24 heures de temps, j'ai déjà fait 11 dollars en quotidien. Bonus indication. Et vous savez, euh, si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à hein, échanger la langue ici. Euh, L'espagnol, l'italien, l'anglais, le français. Bon, nous, c'est le français pour l'instant. Donc, ici, bonus pour indication, c'est les bonus de vos euh, fioles. Voilà. Je tiens à rappeler que vous avez 10%. Voilà. 10% des gains euh, des commissions de parrainage sur euh, vos fioles ça c'est pour ceux qui font euh, dans le, le marketing pour les leaders c'est toujours récompensé alors ici le fanache à sommarie vous voyez vous pouvez voir là que j'ai souscrit au pack de 249 dollars voilà et c'est mon barrel donc je peux décider de l'upgrader ici comme mes mises à niveau du barrel vous voyez ici vous avez vos, euh, le menu vous pouvez décider d'upgrader voilà, si vous voulez échanger de pack, alors vous créez un nouveau compte et vous achetez un pack peut à moins que ça. Et vous voyez que ici, il me reste 699,73 dollars à recevoir. Et mon contrat, il est actif. Le bonus quotidien attendu, c'est-à-dire combien on me paye chaque jour, c'est 3,74 dollars que je reçois chaque jour. Combien j'ai déjà euh, reçu? C'est 47,27 dollars. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir le pourcentage d'évolution de votre contrat. Donc, dès qu'il atteint les 300% déjà reçus, alors tiens, votre contrat, il est terminé. Donc, ça signifie quoi Ça signifie que vous avez votre capital qui vous est restitué 100% plus 200% de gains que vous avez fait sur 10 mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vous recommande vivement de vous inscrire. Alors, comment s'inscrire C'est pas compliqué. On va le voir euh, tout à l'heure. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment s'inscrire dans P3P et comment acheter, n'est-ce pas, son barrel. C'est très simple. Donc voilà. Ici, c'est le, le menu du binaire. Ça, c'est pour le marketing. Donc, pour ceux qui vont euh, recommander la plateforme, vous pouvez voir ici euh, votre binaire. Vous voyez, moi, je suis déjà qualifié. Euh, pour le binaire, ça signifie que vous avez eu des fioles et qui ont déjà aussi euh, invité d'autres euh, personnes. Et donc, euh, quand vous avez des inscriptions, euh, automatiquement, ils sont départagés de la gauche vers la droite. Donc, voilà. Vous pouvez voir aussi euh, le plan de carrière. Ce qui est très intéressant encore avec P3P c'est ce plan de carrière-là. Parce que, en fonction de votre plan de carrière, Pétrempé prévoit des récompenses donc c'est pourquoi vous voyez la award point donc plus vous avez euh, plus vous avez de points alors plus votre plan de carrière le monte et vous avez euh, comment on appelle ça des récompenses donc euh, disons qu'on va regarder un peu ces récompenses là et voilà donc euh, comme vous pouvez le voir voici le programme des récompenses que P3P prévoit alors quand vous êtes en star qu'est-ce que vous gagnez euh, dès que vous avez atteint, vous avez totalisé 3000 points. Alors, vous gagnez 100 dollars. Pin plus 100 dollars. Bon, je sais pas c'est quoi le pin. Hein. Je, vais, je vais me renseigner. <rire> Allez, Je ne sais pas. Mais, vous gagnez 100 dollars que Petron P vous verse. Maintenant, quand vous passez au niveau supérieur, vous accumulez le double. Donc, tout star. Vous êtes, euh, êtes euh, pétron 2 étoiles vous gagnez 200$ dollars de bonus que Pétrompé vous verse en automatique. Quand vous êtes là, 3 star 15 000 points, vous gagnez un iPhone plus un Apple Watch. Euh, généralement, quand on ne peut pas vous envoyer ces, euh, ces deux-là, on estime leur valeur et on vous le paye en dollars. Donc, regardez un peu euh, comment Pétrompé peut changer votre vie. Regardez. Alors, ceux qui n'aiment pas la recommandation, je sais pas pourquoi, ne soyez pas chiche, partagez, hein N'hésitez pas à partager, parler de cette opportunité, parce que Pétrompé vous paye des commissions pour ça et vous avez regardé des, des, des, des, des récompenses formidables. Mon Dieu qui me donne cette voiture. Vous voyez un peu. Donc, euh, c'est rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste de travailler, c'est de, de, de faire la promotion, de partager. N'hésitez pas. Quand vous vous inscrivez, ne gardez pas pour vous l'opportunité. Essayez d'en parler à ceux qui sont... Euh, Autour de vous, à ceux qui pourraient être intéressés dans les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, donc j'espère que euh, ceci atteint 3000 points n'est pas difficile. Hein? Je suis déjà à 60 et pourtant, euh, ça fait même pas une semaine que j'ai commencé. Donc, euh, n'hésitez pas vraiment. Je vous encourage. Si vous n'avez pas d'argent, commencez juste avec 25$ dollars parce que vous avez la possibilité d'upgrader. Vous voyez avec vous pouvez avoir 25 dollars vous dites ok je veux le pack de 50 ou de 99 j'ai pas encore si vous n'avez pas encore c'est pas grave commencez avec 25 dollars et après avec les gains que vous allez gagner quotidiennement vous pouvez euh, upgrader ou alors peut-être vous avez déjà eu un autre euh, argent quelque part alors vous vous euh, vous upgradez et vous passez au pack suivant pour vite euh, avoir des points c'est très intéressant, je vous promets. C'est vraiment intéressant. Voilà. Maintenant, parlons un peu des retraits. Parlons des retraits. Les retraits se font de façon quotidienne. Euh, quotidienne. Se font quotidiennement. Voilà. mieux dit comme ça. Les retraits se font quotidiennement. Les jours ouvrés. C'est-à-dire de lundi à vendredi. À 16h. C'est donc de 8h à 18h heure de Miami, voilà. pas l'heure GMT plus, hein? heure de Miami, de 8h à 18h, vous allez initier vos retraits de lundi à vendredi et vous êtes payé à l'heure, les retraits se font par Bitcoin et selon votre pack, vous pouvez voir le minimum requis par pack, c'est-à-dire si vous êtes 25$, le minimum c'est 10$. Euh, barrel 99 c'est 5 dollars donc en fonction de votre barrel vous avez un minimum euh, le retrait minimum à effectuer voilà c'est un peu aussi intéressant donc voilà euh, n'oubliez pas vous pouvez faire vos retraits ça qui est intéressant à hein, chaque jour de lundi à vendredi faites vos retraits sans pression donc voilà euh, j'espère que j'ai touché euh, la plupart euh, des points donc voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'ai été un peu longue, je m'excuse. Donc euh, si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez la question. Donc euh, voilà. N'oubliez pas d'autres vidéos. Je vais, dans la suite de la vidéo, vous montrer comment euh, vous pouvez créer votre compte et acheter un pack. Donc voilà, sur ma chaîne, vous pouvez voir d'autres vidéos euh, sur comment gagner de l'argent en ligne. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ne soyez pas chiche, partagez à ceux qui en ont besoin. Si vous n'en avez pas besoin, partagez à ceux qui en ont besoin. Voilà, euh, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo qui va suivre sur comment s'inscrire dans p -tromper. Et acheter son pack d'investissement ciao ciao et à très bientôt